Alors aujourd'hui, on va voir euh, l'arbre mot, cahier d'activité. Prenez s'il vous plaît votre cahier et suivez avec moi. Alors le programme d'aujourd'hui, on va voir la correction des activités de conjugaison. C'est la première fois au c 1 le passé composé. C'est vraiment facile ici sur notre chaîne, Je Communique TV. Alors cette chaîne est destinée uniquement pour l'éducation à distance de l'enseignement français. C'est une autre façon de d'enseigner. Alors d'abord, euh, si vous aimez bien sûr euh, faire une petite révision, prenez votre manuel passant 2. D'accord Alors lorsque vous terminez la, la révision, prenez aussi la votre cahier, cahier d'activité, ouvrez la page 64. On va voir tout ça, la correction de ces activités. Il y en a plusieurs, cinq activités vous attendent, mes chers élèves, de COA. Alors, comme conjugaison, cette fois c'est le passé composé, on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Alors, le passé composé permet de raconter des événements qui sont passés. D'accord, Le passé composé, c'est vraiment très important à l'oral. Le passé composé permet de raconter des événements qui sont passés. Alors, au passé composé, le verbe s'écrit avec deux mots le verbe avoir, ce qu'on appelle l'auxiliaire, ou le verbe être, où on appelle aussi l'auxiliaire être. Conjugué ou présent, on les, a, voilà. on les appelle des auxiliaires, que je viens de dire. Le participe passé du verbe que l'on conjugue partie s'est passé normalement, il faut tout simplement mémoriser pour le premier groupe, il suffit de remplacer la terminaison a e, e, R, avec au e, accent I, Q. par exemple ici, Tim a enfilé les bottes, a enfilé, a enfiler, c'est un verbe, enfilé au passé composé, a, ah, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Enfiler, c'est parti, c'est passé du verbe enfiler. Vous avez compris? Alors voici des verbes au passé composé. en tout l'auxiliaire et souligne le parti c'est passé. C'est pour faire la différence. D'abord, on lit des verbes. Tu as nagé, j'ai oublié, ils ont grandi, elle est rentrée. Nous avons plongé, vous avez couru, ils sont revenus et la marche. Alors je vois tout simplement que tous les verbes ici se, conju se, sont euh, se conjuguent pas se composé mais je dois faire la différence entre le participe passé et l'auxiliaire. Alors, j'entoure l'auxiliaire comme A, tu as, il y a A, et G, il y a E, ils ont, il y a ON, il est OST, nous avons, avons j'entoure avant, vous avez, j'entoure avait, ils sont, sont, j'entoure, sont, et a aussi, il a marché. Alors il y a tu, hein. Alors, a, c'est l'auxiliaire, on, avant, sont, j'entoure, a, avait, et, et d'accord. Je souligne le participe passé. Il y a nagé. Je souligne nager. Grandi, plongé, revenu, obéi, rentré, couru et marché. Je souligne le participe passé. Et j'entoure l'auxiliaire. A, ah, tu as nagé. A, ah, j'ai obéi. Et ils ont grandi. On. Il est rentré et nous avons plongé avant. Vous avez couru avec. Ils sont revenus sans. Et il a marché. Hmm. Vous avez compris Tu as nagé. C'est le verbe nager. Ils ont grandi. C'est le verbe grandir. Attention, c'est un verbe de deuxième groupe. Nous avons plongé. C'est le verbe plonger. Ils sont revenus. Ils sont revenus. C'est comme je avec l'auxiliaire être. N'oublie hein. pas. Parce que c'est un verbe de mouvement. Ils sont revenus, c'est le verbe revenir ou venir. J'ai obéi, elle est rentrée, c'est la même chose. C'est un verbe de mouvement. Elle est rentrée, vous, vous avez recouru, elle a marché. Alors c'est le verbe courir, c'est un verbe de troisième groupe. Marcher, c'est un verbe de premier groupe. Voilà. Alors celui les phrases dont le verbe est au passé composé. Se là les phrases dont les verbes eux au passé composé. Euh, on lit d'abord les phrases pendant l'été nous avons nagé dans notre piscine l'hiver dernier elle a nagé dans les montagnes l'été prochain je partirai en vacances en automne vous avez ramassé des champignons en ce moment la pluie tombe tu vois je souligne les phrases dont le verbe n'est pas passé composé alors pendant l'été nous avons mangé dans notre piscine c est, c est, c est, c est, je souligne cette phrase puisque c'est euh, où euh, je souligne cette phrase dont euh, le verre est au passé composé vraiment parce que nous avons mangé sur au passé composé c'est la même chose que l'hiver et la nager dans les montagnes c'est la même chose que en automne alors j'évite vite ici l'été prochain parce que c'est ça veut dire le futur En automne vous avez ramassé des champignons je souligne et voilà il y a trois phrases pendant l'été nous avons nagé dans notre piscine voilà l'hiver dernier il a nagé dans les montagnes voilà on entend vous bon, savez ramasser des champignons n'oubliez pas que le passé composé permet de raconter des événements qui sont passés par exemple voilà pendant l'été moi j'ai nagé dans dans la piscine Là, par exemple l'hiver dernier il a nagé dans les montagnes c'est un événement du passé on en automne, euh, j'ai ramassé des champignons ». Mais en ce moment, la pluie tombe, c'est présent. L'été prochain, je partirai en vacances futures. Relis le verbe conjugué au passé composé à son infinitif. Alors, on lit les verbes ici. « Je suis parti, vous avez réussi, il a aperçu, tu as attendu, ils ont dansé, nous sommes tombés. »« Je suis parti, vous avez réussi, il a aperçu, tu as attendu, ils ont dansé, nous sommes tombés. Ah, regardons, il y, a une, il y a deux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. C'est partir et tomber. Voilà partir, voilà partir. C'est un verbe de troisième groupe. qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Partir, et réussir. Voilà. Vous avez réussi, c'est réussir. Elle a aperçu, c'est apercevoir. Il y a très grande ressemblance. Tu as attendu. Attendre. Ils ont dansé. Danser. Nous sommes tombés. Tombés. Tombés. Voilà. Alors c'est un verbe euh, du premier groupe, mais il se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est la même chose que partir. C'est le troisième groupe et il se conjugue avec être. Alors complète le verbe avec l'auxiliaire avoir au présent. Nous cueillons des abricots. On dit nous avons cueilli des abricots parce que nous avons. Nous avons. C'est un verbe. Avoir au présent, nous avons, j'ai, tu as, et là, nous avons, voilà, nous avons qu'il y ait des abricots. Tu y as bu, tu y as, avec AS, tu y as bu une boisson fraîche. Mon frère A, A, A a terminé ses leçons de natation. Vous avez, avez, osé d'à la fin, savouré les fugues bien mûres. J'ai skié les dernier. Les enfants ont fait un grand bonhomme de l'âge. Comme je viens de dire tout à l'heure, il suffit de savoir comment, de savoir conjuguer les verbes euh, avoir et être. Complète les verbes avec l'exil être cette fois au présent. Je suis parti. On dit je suis parti à 5 heures. Elle est devenue célèbre. Vous êtes revenu trop tard. Ils sont allés au théâtre. Alors, euh, vous voyez, il y a... Des verbes de mouvement et des verbes d'état, comme le verbe devenir, c'est un verbe d'état, changement d'état. Elle est devenue célébateur. Alors normalement, il faut conjuguer ces verbes au passé composé avec l'auxiliaire être. Je suis parti à 5 heures, elle est devenue célèbre, vous êtes revenu trop tard, ils sont allés au théâtre. Je suis parti à 5 heures, il est devenu célèbre, vous êtes revenu trop tard. Ils sont allés au théâtre. Alors, oh là là, j'espère que cette séance était vraiment très intéressante. Mmh. Cette science était vraiment très intéressante pour vous. Mais j'ai un élève du CO1 et voilà, vous avez bien compris que le, la signification du passé composé. Il faut rappeler que le passé composé permet, permet de raconter des événements qui sont passés. Ça, ça vous aide beaucoup à raconter des choses au, au passé et cela vous aide beaucoup à, à faire euh, l'oral au passé bon c'est fini pour aujourd'hui j'espère euh, vous retrouver en bonne santé et avec un très bon humour alors euh, rendez-vous donc pour la prochaine vidéo au revoir